Suis-je un gourou de secte Bonjour, c'est Tony et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de répondre à cette question que tu te poses peut-être. Est-ce que c'est mon projet d'être un gourou Est-ce que mon intention véritable, c'est de me créer ma, ma propre secte, mon propre culte Une organisation, une association, en tout cas une audience <rire> auprès de laquelle je déverserai tout un tas d'idéologies, de croyances nauséabondes et fausses pour permettre ma gloire à servir mes besoins égoïstes qu'il s'agisse d'argent, d'enrichissement personnel, ou de sexe par exemple, ou de pouvoir, de domination Est-ce que c'est ce dont il s'agit Est-ce que euh, quand on s'intéresse à mon travail, c'est dans cette direction que je tends Quand je parle de mon travail, je parle de mes livres, je parle de formation en ligne, ou éventuellement des vidéos qui peuvent se trouver sur les réseaux sociaux. Bon, je pourrais répondre de manière rapide, directe, à cette question. Suis-je un gourou bah ben non, pas du tout <rire> Il n'y a jamais eu cette intention de mon côté. Euh, une personne sérieuse, donc véritablement animée par un désir de, de trouver la vérité, se rendrait rapidement compte, par l'investigation, qu'il n'y a pas de secte. Et si elle reproduisait cette expérience dans le futur, elle verrait qu'il en aurait jamais, parce que ça, ça n'est pas, pas mon but, ça n'est pas mon intention. Mais forcément, une intention, c'est quelque chose qu'on formule, qu'on communique, mais euh, à aucun moment tu n'as accès véritablement à, à mon intention, tu n'entends que ce que je peux en dire. Et donc, je pourrais mentir, je pourrais cacher la vérité, je pourrais euh, tromper, manipuler. Donc forcément, tout dépend du biais avec lequel tu regardes cette vidéo. Si tu es déjà convaincu que ma démarche est celle d'un wannabe-gourou, comme on m'a déjà nommé sur les réseaux sociaux, euh, bah, mon, ma vidéo là aujourd'hui, bah, au contraire, pas te convaincre. Le fait même que je décide de réagir et d'objecter à cette remarque prouve en partie ma culpabilité, quand on a le biais de « c'est un gourou ». Au contraire, que je sois amené à réagir démontre bien ma culpabilité. C'est bien ce dont il s'agit. <rire> S'il n'était pas gourou, il ne réagirait pas, il ne se défendrait pas, il serait au-dessus de tout ça. Mais euh, bah non, j'ai quand même décidé de répondre, parce qu'en fait le sujet m'intéresse. Je trouve que le sujet des sectes, de l'embrigadement sectaire, du dogmatisme, est fascinant. Très intéressant d'un point de vue épistémologique, donc de la critique de la connaissance, mais également lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement de la psyché humaine, la psychologie humaine, comment fonctionne mon mental, comment fonctionne mon esprit et celui des autres. On se rend compte que le phénomène d'embrigadement de, est extrêmement intéressant. Évidemment, si on y ajoute la partie émotionnelle, euh, on pourrait ajouter euh, « c'est triste, c'est grave, c'est dramatique ». On pourrait euh, évidemment dire tout cela. Et je, je le ressens. C'est-à-dire que je n'ai aucune joie à constater qu'à travers les âges, il y a eu des embrigadements de l'idéologie et du dogmatisme. Il y a eu de la souffrance et des personnes qui, forcément, euh, en ont payé les, les pots cassés, en ont subi les conséquences. Et généralement, euh, ce n'est pas toujours le, le gourou <rire> C'est pas toujours le gourou qui, qui, qui paye pour, pour ce qu'il a fait. voilà. Euh, D'un point de vue juridique, légal, euh, la justice des hommes, pourrait-on dire. Alors, suis-je un gourou bah, Effectivement, non. En revanche, c'est tout à fait normal qu'on puisse le penser et le croire. Que ce biais-là, euh, en tout cas que cette idée-là euh, émerge, c'est assez cohérent. Et pour être tout à fait froid avec toi, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes euh, premières réalisations sur la spiritualité, donc je parle bien de réalisation, de vécu empiriques, d'expérience directes, il n'est pas question d'idéologie et de croyance, je n'ai pas adhéré à une idéologie, je n'ai pas commencé à croire, il y a eu des vécus directs, des expériences empiriques, des, des, des vécus par moi-même, à la première personne, et ce, ce sont ces vécus qui m'ont amené à, effectivement, changer le discours que je tenais jusqu'à présent, qui était le discours d'un athée, qui se revendiquait sceptique euh, et euh, qui adorait, même si j'adore toujours, la méthode scientifique. Euh, alors, forcément, euh, quand j'ai commencé à avoir ces réalisations sur la nature spirituelle de la réalité, là on voit bien qu'il y a une affirmation extraordinaire. Hein, attention, euh, euh, il ne faut pas me croire, il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant, puisque de toute façon, euh, il n'y a que l'expérience directe, à mon sens qui puisse permettre de, de, de, de nous amener à toucher une certaine forme de vérité. Euh, tu regardes un, un zozo sur Internet qui affirme plein de trucs. D'accord, si tu as la fragilité d'esprit et la naïveté, ou le manque de, euh, le, le, le, le, la, la, on va dire, l'incapacité à te, à te défendre intellectuellement, et si tu adhères bêtement, aveuglément à des idées, euh, bah c'est dangereux pour toi et pour les autres. Ça devient extrêmement dangereux. Donc, bien entendu, sache, je le répète souvent dans mes vidéos, mais il n'est jamais question de me croire sur parole. Quand j'affirme quelque chose, quand je le fais avec charisme, avec une certaine autorité, avec une certaine décontraction, alors que ce sont parfois des affirmations extrêmement radicales, comme par exemple, la nature de cette réalité est spirituelle. Elle l'a toujours été et il est possible de le réaliser, d'en avoir une preuve empirique. C'est toujours ce que je raconte et, et ce que je répéterai sur, sur cette chaîne. Mais euh, quand j'affirme quelque chose comme cela, bah, si effectivement on me croit, bah, la partie est, est perdue. Mais même pour moi, en tant qu'enseignant, j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu la partie, de m'être euh, fourvoyé, de m'être trompé, de ne pas avoir assez mis en garde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la réponse euh, Suis-je un gourou de secte, bah, en fait, euh, ma démarche, c'est celle de forger, de participer euh, à à forger donc l'esprit critique des individus qui écoutent mon travail, qui consomment mon contenu, qui regardent et qui écoutent ce que je fais. Forger un esprit critique, c'est-à-dire être un véritable sceptique. Mais quand je parle de véritable sceptique, je ferai une vidéo, je pense, sur ce sujet précis. C'est-à-dire que le scepticisme, c'est l'ouverture, le doute. L'ouverture, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, je suis face à une affirmation extraordinaire ou une théorie nouvelle, plutôt que de présupposé, bah je vais douter pour de vrai. Et s'il s'agit d'une théorie qui est vraie, euh, bah je peux en avoir normalement la preuve par moi-même. Si c'est une idée euh, saugrenue, débile, euh, je n'en aurai jamais la preuve. Donc ça n'en fait pas une vérité pour moi. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est que je me dis, c'est quand même incroyable, j'étais athée, je suis sceptique à la base, extrêmement rationnel. Et des vécus spirituels ont changé la donne. Mais... Tout ce qui appartient à mon histoire personnelle, le goût pour le scepticisme, euh, le goût pour euh, la méthode scientifique, et l'athéisme en tant que paradigme agissant dans ma réalité pendant quasiment toute ma vie, bah, me donne une possibilité de témoigner et d'enseigner de manière intéressante. Parce que l'angle qui est le mien euh, est super intéressant. On n'est pas face à un zozo qui a grandi dans, euh, dans une secte ou qui a été euh, biberonné à la religion depuis tout petit. Ah non, on est face à un individu, en tout cas, c'est comme ça que je me présente à toi. On est face à un, un individu qui revendiquait, qui militait en faveur de l'athéisme. Euh, et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, si tu écoutes mon discours, ne dit pas euh, « Dieu existe, il faut euh, vraiment euh, se concentrer sur cette religion, c'est la meilleure, euh, vive Jésus-Christ ou euh, vive Allah. <rire> » euh, Non, c'est pas du tout ce que je dis. Et non, la non-dualité se retrouve dans toutes les traditions et les religions. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera aussi important que sur la chaîne je fasse une vidéo sur les religions. L'explication à la compréhension que j'ai aujourd'hui des religions, alors qu'à l'époque je leur vomissais simplement dessus, avec des vécus empiriques et des expériences directes, il est beaucoup plus simple pour moi de comprendre ce qu'est une religion. En réalité, une religion, c'est un individu qui a justement un vécu direct, empirique, une réalisation, on pourrait parler de Jésus ou de Bouddha par exemple, il y en a d'autres, et qui se met à enseigner, à témoigner à partir de ce vécu empirique. C'est ce dont il s'agit, mais je ne suis pas religieux et euh, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas défenseur d'une tradition, d'une religion ou d'une vision euh, euh, du monde. Ce qui m'intéresse justement, on pourrait dire le gourou de secte, ben, ce qui m'intéresse c'est justement de... Forger l'esprit critique, d'encourager le véritable scepticisme et d'inspirer de motiver les gens à se remettre en quête des questions existentielles, c'est-à-dire se remettre en quête de rechercher des réponses à ces questions existentielles, avec une certaine méthode, avec une certaine discipline aussi, puisqu'il y a des efforts à fournir. Et quand on voit toutes les distractions à notre disposition, qu'il s'agisse de Netflix, des réseaux sociaux, des sorties entre amis, de l'alcool, de la fête, du sexe, euh, il peut, de, de, des contraintes familiales et également des contraintes liées à la survie, il faut gagner de l'argent, euh, on va parler de l'argent d'ailleurs, que gourou de secte, c'est souvent ce dont il est question, euh, ce, ce temps que nous devons passer à survivre, à assurer notre survie, et nos obligations sociales, euh, bah c'est autant de temps euh, qui n'est pas passé à questionner la nature de la réalité, à questionner la nature de notre véritable identité, de notre nature... Euh, à faire de l'épistémologie, à réfléchir, à contempler, à observer, à méditer. Toutes ces choses-là, euh, bah, ça demande du temps et des efforts. Euh, donc, l'argent. Parlons un peu d'argent. Puisque souvent, gourou de secte, c'est voilà, souvent euh, là-dessus qu'il que, qu y a pointage de doigt. Alors, suis-je un gourou Est-ce que je gagne ma vie avec ce que je raconte Bon, je suis écrivain. À la base, c'est comme ça que je gagne majoritairement ma vie aujourd'hui. J'ai euh, plusieurs livres qui sont disponibles en ligne sur Amazon et un qui se trouve en librairie un peu partout dans la francophonie. C'est un livre qui a été publié par une maison d'édition française qui est effectivement spécialisée dans le développement personnel et les enseignements ésotériques. Il s'agit de Guy Trédaniel. Euh, C'est euh, un livre qui s'appelle « Deviens la meilleure version de toi-même » et qui se concentre à donner des conseils pratiques pour se mettre au développement personnel. Donc je parle extrêmement peu de spiritualité dans ce livre. Je donne plutôt des conseils pour améliorer sa vie, avoir une base saine, équilibrée. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te conseille la, la vidéo, un peu le manifeste du développement personnel, qui s'appelle Le développement personnel est-il une arnaque, dans laquelle je donne ma vision euh, de ce qu'est le développement personnel pour moi et de la manière dont tu pourrais en tirer des bénéfices. Dans, dans ta vie, en fait. Avant de s'intéresser à la non-dualité, à la spiritualité, euh, il est parfois intéressant d'équilibrer certaines catégories de sa vie. Voilà. Euh, tout, tout, il y a un temps pour tout, comme on dit. Euh, si tu as du mal à payer ton loyer, que les huissiers menacent, de, enfin ton propriétaire, voilà, il y a des menaces de te mettre dehors, euh, que tu es en mauvaise santé, qu'il y a des problématiques euh, familiales, directes, euh, professionnelles, etc., euh, il est toujours, euh, avant d'aller réaliser euh, que tout cela est une illusion, un rêve et toutes les choses qu'on peut lire et entendre sur l'éveil spirituel, l'illumination, la libération, euh, ça peut être quand même intéressant d'être, euh, de stabiliser, en fait, de stabiliser euh, sa vie et sa vie euh, matérielle. Donc euh, il n'est pas question de la nier, il n'est pas question de dire qu'elle n'existe pas, il est question justement de l'équilibrer, d'en faire un... Euh, un écosystème qui soit satisfaisant, dont on n'a pas envie de s'enfuir, qui fonctionne, qui produise d'ailleurs de l'épanouissement, du bien-être, avant de pouvoir se lancer sur ce chemin qui est le chemin de l'éveil, l'éveil spirituel, la non-dualité, l'illumination et la réalisation du soi. Donc euh, suis-je un gourou ben, On pourrait, si on entend les termes que j'utilise et, et qu'on ne con qu les connaît pas, qu'on ne les comprend pas, on pourrait se dire « Ah ouais, donc le mec, il gagne sa vie en écrivant des bouquins là-dessus. » Et je me dois de répondre que non. En réalité, le seul bouquin, les deux seuls livres dans lesquels je parle de manière un peu plus approfondie de cette idée d'éveil, euh, il s'agit de mon livre sur les flammes jumelles, euh, puisque bah, c'est une rencontre qui a également participé à, à cette accélération d'ouverture <rire> spirituelle de mon côté, dans mon vécu, donc une rencontre amoureuse. Et un autre livre qui est un guide de méditation dans lequel je donne des conseils pratiques pour apprendre à méditer, euh, dans lequel je parle également des, des bénéfices et dans lequel je, je couvre en fait euh, cette idée de l'éveil, cette idée de la réalisation du soi. Et, euh et c'est un livre voilà, qui est disponible, pareil, en ligne. Donc ces deux livres je parle de spiritualité. Pour le reste, ce sont des livres pratiques sur la confiance en soi, la séduction, comment se remettre d'une rupture amoureuse, par exemple. Voilà, j'en ai écrit beaucoup, parce qu'à la base, depuis tout petit, mon rêve est d'être écrivain. Voilà, donc je suis en train d'incarner ce rêve de petit garçon. Euh, Est-ce que mon but est de faire de l'argent Alors, euh, comment ne pas répondre « oui, bien entendu <rire> ». Mon but est aussi de faire de l'argent, mais il faut entendre ce « aussi ». Pourquoi mon but est de faire de l'argent Pourquoi mon intention est de faire de l'argent Alors, il faut savoir que cette intention est secondaire, mais elle est néanmoins extrêmement importante. C'est-à-dire que je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec une caméra, un iPhone. Euh, il y a un cercle de lumière que j'ai acheté. Je me trouve sur un canapé, dans un appartement. Tout cela n'est pas gratuit. Tout ça n'a pas été donné gracieusement par euh, des donataires ou... Euh, euh, des mécènes, des gens qui encouragent mon travail et qui me donneraient de l'argent pour que je puisse euh, œuvrer, travailler, <rire> faire ce que je fais, en fait. Euh, non, tout ça a un coût. Et euh, pareil, euh, le frigo, euh, l'assiette, euh, il, la, il faut la remplir. Donc, euh, l'impression, euh, voilà, c'est des choses assez basiques que, que je dis, mais euh, comme je le disais, pour pouvoir, de mon côté, me développer personnellement, intellectuellement et spirituellement, pour pouvoir délivrer un enseignement qui soit valable... Il faut que je puisse assurer ma survie. Et ma survie, ça passe par un logement, euh, de l'alimentation et éventuellement des loisirs. Me dégager du temps, du temps pour que je puisse contempler, observer, questionner, travailler. Donc travailler, euh, méditer, euh, toutes ces, toutes ces choses-là. Et donc, euh, bah, ça, dans, dans cette expérience matérielle, il y a, y a un besoin d'argent. Ma véritable volonté, c'est d'essayer de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui participe dans la vie des autres de manière positive. Ça, c'est souvent difficile de l'entendre pour les personnes qui ont d'emblée ce biais, ce, biais de, ce biais initial de « c'est un gourou, c'est un manipulateur, c'est un charlatan ». C'est-à-dire que dans leur vécu, la spiritualité, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on parle de spiritualité, forcément, on est en train de mentir, d'illusionner, de, de tromper. Celui qui n'a pas le vécu empirique, il entend quelqu'un en parler, et eh bien il a l'impression d'être face à un menteur, quelqu'un qui trompe. Et s'il si y a gain financier, ça va encourager ce biais de confirmation initial. Donc je le comprends, être traité de gourou, dans ces cas-là, de charlatan, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a effectivement une transaction commerciale à un moment donné, pour celles et ceux qui le souhaitent. Je ne mets jamais mon couteau sous la gorge... Je parle des livres que je vends, ils sont souvent dans les descriptions de mes vidéos. Il y a également une formation en ligne pour apprendre à gérer ses pensées et ses émotions. On n'est pas dans le chakra, on n'est pas dans le, la magie, la médiumnité. On n'est pas, pas dans tout ce qui peut, peut s'apparenter au New Age. Parce que justement, j'ai une, une approche qui est très pratico-pratique, pragmatique du développement personnel et de la spiritualité. Et je vomis le New Age comme je vomis toutes les dérives sectaires. Je vomis tout ça. Et d'ailleurs, quand on dit, voilà, Tony, il veut monter sa secte, il veut avoir son petit monde, il veut dominer, en racontant en plus des conneries. Mon travail, c'est de faire de l'épistémologie, dans lequel je parle des sciences et de mon intérêt pour la méthode scientifique, de mon intérêt pour la zététique ou le scepticisme. Mais en même temps, je me dois, grâce aux expériences directes que j'ai vécues, les expériences empiriques, euh, je, je peux dresser justement des, euh, des critiques, des critiques argumentées sur euh, la méthode scientifique. Par exemple, les nombreux biais dont j'ai déjà parlé dans Science et paranormal, qui croire, les, euh, euh, les tâches aveugles, ce qui limite en fait la, la méthode, quelle qu'elle soit, les concepts sont limités. Tout ce que je raconte, c'est relatif, ça n'est pas la vérité. C'est important d'ailleurs de l'entendre, ce que je dis n'est pas la vérité. Euh, la vérité euh, ne se dit pas, elle se vit, elle se réalise. Et ça, c'est très important. Donc, euh, également, voilà, euh, Tony, tu veux monter ta sac, tu veux avoir du monde autour de toi. Il bon, faut savoir que je, je n'aime pas la vie en communauté. <rire> c'est important de le dire. Je n'aime pas la vie en communauté. Donc, euh, oui, euh, avant que vous me voyiez euh, prendre un, un village d'assaut et aller... Euh, je ne sais pas, avoir plein de fidèles partout, de gens qui, je sais pas, auraient des banderoles avec mon nom dessus ou des photos, enfin bref, tout ça ne, tout ça ne me fait pas du tout rêver. Et, euh, et, euh, et non, la, la vie à plusieurs, la vie en communauté euh, me débecte en fait. J'aime la solitude, j'aime la solitude. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas partager ma vie avec, avec quelqu'un. Ça, ça, ça a pu m'arriver, C'est pas quelque chose, je ne suis pas fermé à ça de partager ma vie, je ne veux pas être un vieil ours solitaire dans ma grotte à méditer 10 heures par jour. Je suis dans une voie qui est intramondaine, c'est-à-dire que je suis dans le monde. Je connais YouTube, je connais le marketing, je connais euh, la séduction, euh, je, je, je suis monté sur scène euh, pendant de nombreuses années, j'ai euh, fait le conservatoire, donc j'ai également fait du one-man show. Je montais sur scène en écrivant mes propres sketchs, je faisais rire les gens, donc je suis vraiment euh, profondément ancré dans le monde euh, je regarde moi aussi des films, des séries, je suis profondément ancré dans la culture euh, populaire. Euh, je ne vis pas euh, en, en autarcie, euh, loin des, des réalités du monde, des réalités mondaines. Non, pas du tout. Euh, je, je connais tout ça. J'ai souvent les, les références. Enfin, euh, je, je vis avec, euh, avec mon monde, quoi. Je fréquente des gens, je sociabilise. Tout ça fait partie de mon quotidien. Mais la vie en communauté, je... ah non, ça ne m'intéresse pas. Déjà, même la vie en colocation, c'est assez compliqué, parce que j'aime bien le calme, j'aime bien passer du temps seul. C'est quelque chose que, justement, le... la spiritualité a amené, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Avant, je cherchais à fond la, la sollicitation d'être avec les autres. Je me nourrissais, en fait, de cette émulsion-là, de sociabiliser, de faire rire. C'était ma manière de recevoir de l'amour. Donc, bon une fois que la spiritualité s'est révélée dans mon expérience humaine, ce besoin de côtoyer des gens à tout prix, euh, c'est éteint euh, de lui-même. Et, euh, et puis il y a eu aussi forcément un, un décalage qui s'est créé, parce que bah, quand on vit certaines réalisations spirituelles, euh, c'est nous-mêmes qui les vivons, on ne peut pas les faire vivre aux autres. Donc forcément notre perspective, notre regard sur la vie change, évolue, et les autres, bah, ça n'est pas le cas. Donc il y a parfois un fossé qui se creuse. Et euh, donc on commence à se rendre compte qu'il y a assez peu de gens qui sont intéressés par un chemin. Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressés par un chemin spirituel, c'est qu'ils ne sont pas forcément intéressés par un chemin de la, la vérité, de trouver vraiment la vérité, <rire> de trouver la, la vérité avec un V majuscule, l'absolu. Les gens aiment le confort de certaines croyances, de certaines superstitions, de certaines perspectives, de certains paradigmes. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la vérité, en fait. Donc, euh, avec le temps, je me rends compte qu'il y a euh, certains propos du New Age bah, qui, effectivement, euh, sont vrais. Il y a certains propos euh, de l'Église catholique et du christianisme. Il faudrait surtout s'intéresser à la mystique chrétienne, donc les enseignements ésotériques au sein de cette tradition. Euh, oui, il y a des vérités. Au sein du soufisme, et donc de l'islam, mais la catégorie ésotérique de, de l'islam, oui, il y a des, il y a des vérités. Au sein de la Kabbale, donc de la partie ésotérique de la religion juive, du judaïsme, il y a des vérités. Au sein du bouddhisme, bref, on pourrait faire ça avec toutes les traditions, et intégrer également le chamanisme, on se rend compte que quand on a une vision élargie, tout le monde parle souvent de la même chose, et il s'agit de vécu empirique et non pas de croyances et d'idéologies. Alors je dis non pas de croyances et d'idéologies, on en reparlera dans cette vidéo sur les traditions et les religions, mais... C'est aussi ce que proposent les religions et les traditions, en fait. Un enseignement prêt à croire, prêt à penser, euh, du dogme, et puis euh, un culte, et puis les gens adhèrent, et ils n'ont jamais de vécu empirique de quoi que ce soit, ils se mettent à croire en Jésus-Christ, Allah, euh, Bouddha, ils, ils vénèrent sans euh, chercher euh, la vérité là-dedans. Et ça, c'est dommage, et ça fait partie de mon travail, encourager les gens à questionner, à se remettre à à vouloir euh, obtenir des réponses aux questions existentielles. L'affirmation qui est la mienne, qui est extraordinaire, c'est qu'il est possible d'y répondre de son vivant. Euh, il est possible d'obtenir des réponses, d'avoir de, des, des réalisations par soi-même, de découvrir ce qui est vrai par soi-même. Oui, mais euh, la méthode scientifique, euh, c'est le meilleur moyen d'obtenir des réponses euh, le vécu empirique C'est biaisé Par la subjectivité de l'être humain Donc c'est pas fiable En fait, qui va Pouvoir Observer ta réalité Mieux que toi-même <rire> Tu es dans une expérience Subjective, c'est ton expérience De la réalité Qui me, mieux que toi-même Peut investiguer cette expérience C'est ta réalité Donc quand tu délègues à une autorité extérieure, qu'il s'agisse d'ailleurs de Tony sur sa chaîne ou d'un scientifique de renom, une autorité extérieure, tu t'en remets à l'extérieur pour comprendre et investiguer ce que tu vis par toi-même. C'est un biais, c'est dommage. Euh, J'encourage l'investigation, l'introspection par justement la méditation, le questionnement, le doute sceptique, le véritable doute. Le tiens, je ne sais pas vraiment comment ça marche, à vrai dire. Et si. Euh, mes croyances et mes certitudes ne bridaient pas cette réalité Et si je ne projetais pas mentalement sur cette réalité des concepts, des idées, des croyances, et que la réalité ne faisait que me les réfléchir, me les renvoyer Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper moi-même Bref, tout ça, c'est la, la démarche qui est la mienne, en fait. Donc, euh, encourager le sens du discernement, on se rend d'ailleurs vraiment compte, hein, ça c'est assez triste, mais c'est ainsi que souvent les personnes qui sont dans une ouverture à la spiritualité tombent dans les travers et les pièges habituels que sont l'antiscience, le complotisme, le conspirationnisme. Ça c'est quelque chose, justement, mon travail va être d'encourager la démarche euh, critique, l'esprit critique, les fausses informations, la manipulation... Euh, il a pas d'élite à l'œuvre. Le seul danger, c'est notre propre psyché humaine qui est capable en fait de, de, nous, euh, de nous tromper, de nous illusionner, de nous faire croire à, à des choses qui n'existent pas nécessairement. Et, euh, et tout le travail va être de déconstruire cette psyché humaine, déconstruire ce mental pour euh, véritablement réaliser la nature de la réalité. Et c'est un chemin que je te propose de faire avec moi. Il faut comprendre que ce n'est pas, pas Tony sur son estrade qui prêche je ne sais quoi sur la nature de la réalité et qui encourage les gens à croire et à adhérer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, mon intention profonde, ce qui ne fera jamais de moi un gourou, c'est que je ne veux être le maître de personne. Je veux encourager les gens à devenir maîtres d'eux-mêmes. C'est ça qui me fascine, c'est ça qui me passionne. Quand je peux dire quelque chose et je vois quelqu'un qui, sans remettre en cause, accepte ce que je dis, ça m'énerve parce que je me dis que j'ai raté ma mission, j'ai raté mon boulot. Je veux que la personne entende l'affirmation extraordinaire ou quand j'avance quelque chose d'assez radical, comme la réalité spirituelle c'est à réaliser, ce n'est pas à croire, etc. Je veux que la personne entende, qu'elle soit suffisamment ouverte d'esprit pour entendre, mais qu'elle mettent à l'épreuve, qu'elles challenge ce que je dis, parce que je ne détiens pas la vérité. La vérité, elle doit être expérimentée par soi-même, pour soi-même. C'est ça qui m'intéresse. Et une vérité, ce qui permet de, de dire qu'on est en présence de la vérité, c'est que ça résiste à toutes les croyances, toutes les hypothèses, toutes les idées et les théories. Ça, c'est fascinant. Donc, suis-je un gourou euh, Bah non. Euh, ce n'est pas mon but. En revanche, si on s'intéresse à la traduction en sanskrit de ce que veut dire « gourou »,« gourou », ça veut dire « guide ». Donc euh, oui, j'essaye de guider, en disant « voilà, bon, j'ai une histoire un peu particulière, là-bas je suis athée, plutôt, euh, plutôt dans la démarche scientifique, hein. moi il ne fallait pas me raconter de la spiritualité, des religions et tout ça, j'étais anti-religion euh, anti et je suis toujours euh, très loin de tout ça, euh, anti-secte, euh, je n'appartiens à aucune association et je n'ai absolument pas la volonté de monter la mienne ». Euh, que des gens m'écoutent et qu'ils m'accordent du crédit ça peut être intéressant parce que euh, bah, justement j'essaye de, de proposer euh, une perspective de proposer des, des outils, des moyens, des techniques de, de, de, de vivre des réalisations empiriques donc forcément euh, plus il y a de monde qui m'écoute et, et mieux c'est, c'est sûr après euh, ce qu'il y a c'est que plus on travaille sur soi et plus on se rend compte, justement, que tout ce qui concerne euh, le sexe, l'argent, etc., ça ne nous rend pas véritablement heureux. <rire> le, la véritable béatitude, la, la véritable euh, joie, elle, elle, elle n'est pas corrélée à une action particulière, elle n'est pas corrélée à un résultat particulier. Et donc c'est pour cela que, souvent, quand on me traite de gourou, il euh, y a un grand manque de, de compréhension, de connaissance, en fait. Oui, tu veux t'en servir pour manipuler. Quand tu élèves ton niveau de conscience, ce qui t'intéresse, puisque tu vois qu'il n'existe aucune séparation entre l'autre et toi-même, ce qui t'intéresse, c'est plutôt de participer de manière positive dans la vie de l'autre, de ne pas le manipuler, de ne pas lui faire du mal, de ne pas abuser de lui. Tu te rends compte qu'abuser de l'autre revient à abuser de toi-même. C'est un non-sens mais euh, bah, cette idée de non-dualité, ça vient au fur et à mesure qu'on est sur ce chemin. Euh, donc euh, faire du mal à l'autre, je trouve ça stupide. Euh, ça ça n'aurait aucun sens. Alors que je puisse, par exemple, euh, je sais pas, je fais un, un faux mouvement, je fais tomber quelque chose et je blesse quelqu'un par mes gardes. Je ne dis pas que ça, ça ne peut pas arriver. Mais avoir l'intention perverse de vouloir aller euh, manipuler, tromper, etc., ça ça, ça, ça disparaît. Ça appartient à l'ego. L'ego est égoïste il ne prend pas en compte l'autre, alors que justement la démarche spirituelle, c'est de réaliser qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a qu'un, et que ce « un » est avec un « u » majuscule, que ce n'est pas l'individu, mais qu'il y a une présence en soi, et, euh, et qu'il qu euh, qu n'existe aucune séparation, aucune limite euh, entre, entre les êtres. En tout cas, qu'elles sont illusoires du point de vue de l'être, du point de vue de la conscience, du point de vue du soi. Il n'y a aucune séparation entre les autres et moi-même. Mais je ne suis pas en train de dire « tout le monde est Tony ». Et non, ce n'est pas du point de vue de Tony que c'est vrai. C'est du point de vue de la conscience qui me traverse. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, euh, je pense avoir répondu à, à cette question. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter Donc, euh, bah, le désir financier, bah, oui, effectivement, il faut que je gagne ma vie. Et j'ai plutôt de la joie à le faire en utilisant mes talents et mes compétences, que sont par exemple le fait d'être orateur. Que ça soit par la conférence, même si j'en fais assez peu en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas. Euh, D'être orateur, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par l'écriture, c'est un moyen aussi euh, extraordinaire de, de s'exprimer, de, de poser des idées. Euh, j'adore écrire, j'adore ça. donc euh, j'ai toujours aimé ça. Voilà, on pourrait penser, ah ben oui, il a trouvé le bon filon, il écrit des livres, et comme ça. Ben, ben écrivez un livre, euh, écrivez un livre, faites-vous publier, écrivez, vous allez voir que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas, si, pas si simple. <rire> J'ai lutté pendant très très longtemps euh, avant d'être capable de rester assis à mon bureau, et d'être capable d'enchaîner, de, de ne pas me faire éjecter par... Euh, la voix dans ma tête, mon mental, qui me disait que ce que j'écrivais, c'était de la merde, ça n'avait aucune valeur, etc., Écrivez. Et d'ailleurs, j'ai écrit de la fiction aussi, j'ai écrit un roman, qui se passe en Thaïlande. Euh, tout ça, c'est laborieux, c'est difficile. Ça n'est pas une partie de plaisir d'écrire un livre. On pourrait imaginer, ah oh bah ben oui, il en a écrit, parce que j'en ai écrit une dizaine maintenant. Ah oh bah ben oui, il a trouvé le bon filon, euh, voilà. Écrivez les livres, euh, écrivez-les, euh, allez-y. Et d'ailleurs, souvent dans... Les personnes, les détracteurs, ceux qui pointent du doigt en disant « c'est un gourou, c'est un charlatan », ce sont souvent des gens qui ont, euh, en tout cas dans le domaine de, du scepticisme contemporain, sont des gens qui ont une audience, des chaîne YouTube, des pages Tipeee, Patreon, pour récolter des dons, et euh, elles encouragent la démarche scientifique, le scepticisme, le rationalisme, tout ça ce sont des paradigmes, hein, donc... et euh, elles récoltent de l'argent en retour. Et donc bon... Pourquoi est-ce que euh, d'un coup, quand on se met à parler de spiritualité et d'épistémologie, qu'on critique un peu chaque paradigme, qu'il s'agisse des paradigmes religieux, New Age, le rationalisme, le paradigme scientifique, le scientisme, etc., dès qu'on se met à critiquer tout ça et à parler de spiritualité, euh, ben d'un coup, euh, on n'a plus le droit... Euh, on a, ah non, il faut arrêter, il faut tout fermer, regarder, gagne de l'argent, c'est un charlatan. Excusez-moi, mais il existe des personnes qui gagnent très confortablement leur vie en tenant des discours en lien avec les paradigmes qui sont les leurs. Les personnes qui font l'apologie du scepticisme, par exemple sur Internet, et en fait qui ne font que débunker et taper sur des personnes qui parlent de spiritualité, excusez-moi, mais c'est de l'idéologie en fait, c'est du dogmatisme ça ressemble plus à une secte que ce que je fais. Parce que moi, mon travail, c'est déconstruire justement tous les paradigmes, déconstruire toutes les croyances. Il n'est pas question de croire, il est question de réaliser, d'avoir un vécu empirique. Donc on ne parle pas de la même chose. Donc Quand quelqu'un clame euh, « Dieu n'existe pas, allez-y, mettez de l'argent sur mon Patreon », oui, mais c'est parce que vous avez une vision immature de ce qu'est Dieu. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réalisé, donc vous pouvez... Vous, oui, vous pouvez ne pas croire en Dieu, mais si pour vous, Dieu, c'est un vieil homme barbu avec euh, euh, une toge assis dans les nuages qui donne des directives à des anges, bon, ben, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Donc, euh, donc voilà. <rire> euh, Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Lâche un like, c'est toujours important pour le référencement de, des vidéos. Il euh, y a une vidéo qui sort tous les dimanches, donc « Suis-je un gourou ?» Non euh, si euh, je constate des dérives, euh, en général je suis plutôt euh, très euh, corrosif, euh, très frontal C'est-à-dire que je, toutes les dérives liées par exemple au conspirationnisme, euh, au complotisme, euh, l'antiscience, etc. Euh, Primaires, j'entends, hein, euh, j'ai tendance justement à rentrer dans le tas euh, C'est mon approche. Elle, elle peut être euh, provoquer de la souffrance chez moi, en retour. Ça peut me revenir un peu au visage. Mais euh, non, moi, je n'aime pas le dogmatisme. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément. D'ailleurs, bah, ça, ça me gonfle quand je le vois, euh, partout où je le vois, en fait. C'est-à-dire que le scientifique... Qui, qui, qui adhère de manière frénétique à la méthode scientifique, à la science, qui défend la science à tout prix, même quand on lui pointe du doigt des limites, des failles à cette méthode, parce que ça reste une méthode, qu'on lui montre comment euh, la raison, le rationnel, euh, n'est pas le seul, la seule manière d'investiguer la réalité. Bref, quand on pointe du doigt tout ça et que la personne est campée sur ses positions, qu'elle montre les crocs et qu'elle dit euh, « non, non, c'est n'est pas vrai, regardez », et qu'elle vous diabolise en disant « vous êtes un gourou, vous êtes un charlatan, etc. Ben » Là, on est en présence du dogmatisme, en fait. Euh, la, la vérité doit résister à toutes les expériences. Donc euh, si on pointe du doigt une faille, la limite d'un concept ou d'une idéologie, par exemple, je me mets à critiquer la religion, euh, l'Église catholique, par exemple, je me mets à critiquer en disant « voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas », et si tu es cramponné à ta religion catholique, à tel point que tu ne veux pas voir les failles et les limites qui sont pointées du doigt, c'est la même chose, là récemment, je voyais, il y a euh, un candidat à la présidentielle qui était pointé du doigt en raison euh, d'agissements, de malversations financières, etc. Si tu es cramponné, si tu ne veux pas voir les faits, euh, et ben, tu es devenu dogmatique, tu es tombé dans l'idéologie. Tout ce que, justement, ma chaîne va tenter de t'enseigner. Comment devenir invulnérable Mais euh, invulnérable, c'est-à-dire être suffisamment méfiant de ton propre esprit, méfiant de ton mental, méfiant de la manière dont tu commences à générer et à adhérer à des croyances et à des idéologies. Comment est-ce que tu commences à transformer une méthode aussi valable que la méthode scientifique comme un dogme Comment est-ce que ton esprit fait ça Comment est-ce que tu te fais manipuler par toi-même Comment est-ce que l'illusion a lieu Ça, c'est fascinant, c'est très intéressant. Mon travail est profondément inspiré par, par d'autres personnes. Je suis, comme on dit, assis sur les, les épaules de géants, personnes qui m'inspirent énormément dans leur, dans leur manière, justement, de traiter ces sujets d'épistémologie, de spiritualité, de non-dualité, de connaissance. Tout ça est fascinant, et, et je me propose de faire ça tous les dimanches. Donc abonne-toi, lâche un like, mets un commentaire, je réponds à tous les commentaires, euh, bah, s'ils sont intéressants. <rire> Donc, euh, en tout cas, je, je lis tous les commentaires. Donc n'hésite pas à lâcher un commentaire, à t'abonner, activer les notifications pour recevoir l'alerte la, la, quand la prochaine vidéo sera postée. Et puis euh, je te dis à très bientôt. Suis-je un gourou La réponse est non. Mais si tu es suffisamment sérieux, euh, n'hésite pas à investiguer. Euh, ne prends jamais ce qui est dit pour argent comptant. Sois un véritable sceptique, ça me ferait plaisir. À très bientôt. Ciao.